Le corner de Florent Mollet et la nouvelle parade de Walter Benitez dans le combat, dans l'agressivité, dans la puissance face à Pierre Lester Il y a quelques instants, il est allé au contact. C'est un but typiquement à la Delors. On va revoir tout ça. Le corner de Florent Mollet.